Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette première session, on va parler de personnalisation end-to-end -end, grâce au témoignage de Laurent Collin de Petit Lab. Voilà, bonne session. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Collin et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Pour cette, pour cette première session ensemble, on va parler d'un sujet qui. Bah, qui existe, qui, qui, qui nous occupe depuis plusieurs années maintenant, mais qui a euh, quelques mouvements euh, ces derniers temps, qui concerne la, end -end perso la personnalisation end-to-end, -end, qui consiste à, à prendre l'utilisateur depuis la source et à considérer le parcours comme, comme, comme global jusqu'à la conversion, et, et de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine-là et, et comment, le, comment le, les actions qu'on peut avoir peuvent jouer sur, sur l'approche héroïste du, du système digital. Donc euh, on va, on va aujourd'hui, on a 15 minutes, hein, c'est très rapide, euh, euh, repartir sur quelques éléments de contexte qui ont qui ont changé ces derniers ces derniers temps pour euh, pour ensuite voir euh, concrètement euh, comment on peut comment on réfléchit chez Petit Lab à des euh, à des processus qui nous permettent de mettre en place assez simplement euh, sans rien de Rocket Science des processus de personnalisation qui englobent la partie acquisition et qui vont jusqu'au bout jusqu'à la conversion l'idée c'est de faire des là on est d'un sur un niveau qui qui est, qui est encore exploratoire euh, sur un certain nombre de, de concepts mais on a déjà des résultats qui, qui sont intéressants et qui nous permettent de, de voir cette, euh, cette, cette approche comme, comme une source de plift, de conversion assez intéressante à l'avenir et, euh, et de baisse des, des coûts d'acquisition. Dans le contexte qui, qui, qui, qui nous occupe aujourd'hui autour, autour de la donnée et qui est, qui est crucial dans le cadre de la, de la personnalisation... Euh, il y a, le contexte a un petit peu évolué en termes au niveau de la, la privacy et l'arrivée au niveau des utilisateurs d'une volonté de, de se protéger, de se protéger de, de la collecte abusive euh, et, et, de, et de faire attention à la donnée qui est partagée avec les différents acteurs de, digitaux. Euh, ça on le sait depuis maintenant quelques temps avec Adblock, avec l'émergence d'Adblock et l'utilisation d'Adblock, euh, c'est accompagné au niveau légal par la RGPD qui est arrivée et qui donne un certain nombre de contraintes au niveau de la collecte des informations, et c'est pris en compte par les grands acteurs du, du marché. Euh, on, Safari a commencé avec ITP il y a deux ans, ITP2 est arrivé, Firefox a suivi, Google a annoncé euh, ce mois-ci euh, travailler sur le sujet et de donner des... pour, pour mettre à disposition des utilisateurs des moyens de, de bloquer, de contrôler cette donnée. C'est un élément qui est, qui est très important et qui doit être pris en compte au niveau de, au niveau de la personnalisation, puisque pour avoir une personnalisation end-to-end -end qui soit performante, on doit prendre tout ce qu'on a à notre disposition pour euh, personnaliser cette, cette, cette expérience. Donc toute la connaissance, on doit l'utiliser. Donc ça c'est un, un élément de contexte que l'on doit prendre en compte et qui fait que la, la donnée first party, la donnée dont, on, dont vous êtes propriétaire, prend une importance euh, euh, prépondérante, très, beaucoup plus, plus grande que, que, que lorsqu'on pouvait disposer de sources multiples pour personnaliser l'expérience là on est sur une donnée propriétaire sur laquelle on va capitaliser au maximum pour personnaliser l'expérience client, donc cette donnée propriétaire elle est, elle est de plusieurs ordres on a les données de connaissance client au niveau de la CRM, on va retrouver tout ce qui est lié à l'analytics tout ce qui est navigation et euh, utilisation de l'utilisateur ou ce qu'on glane comme information au niveau des campagnes d'acquisition, toutes ces données là devient un élément prépondérant à prendre en compte et, et un véritable capital à activer euh, lors d'un processus de personnalisation. En parallèle de ça, en parallèle de, en parallèle de ce premier élément de contexte, euh, en général, quand on, on regarde un acteur avec lequel on va travailler, un, un client, on va essayer avec lui de, de déterminer quel est le niveau de maturité digitale au niveau de la donnée euh, first party euh, dans laquelle euh, il se situe. Euh, si on, on a une matrice qui est très simple, qui permet de, de voir un petit peu euh, où on se situe en termes de, terme de données propriétaires, euh, selon deux axes. Le premier, le premier axe, je vais commencer par l'axe horizontal, c'est est-ce euh, que cette donnée elle est en silo Est-ce qu est que la donnée CRM est réservée aux gens qui, qui utilisent euh, les outils de CRM euh, pour leur campagne d'activation, de campagne d'emailing Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle partage avec les autres équipes au niveau acquisition et au niveau conversion de même pour les équipes acquisition et conversion, est-ce que la donnée dont ils ont, à laquelle ils ont accès, est-ce que cette donnée est partagée et elle est croisée pour optimiser les autres processus, les autres métiers de l'entreprise Donc ça c'est un premier axe euh, sur lequel on propose de travailler, on voit aujourd'hui au niveau du marché euh, 90% des informations, comme les métiers d'ailleurs, sont souvent en silo, restent en silo, et il y a peu de partage d'informations, peu d'utilisation croisée de cette information. Le deuxième axe sur lequel on regarde la maturité de, de, de, au niveau digital, au niveau de, de ces données first party, ça va être tout ce qui est automatisation. Une fois que la donnée est là, même si elle est partagée entre les équipes, est-ce que euh, je reste sur des constats, sur des analyses ad hoc que je fais, euh, sur laquelle je vais avoir des processus ensuite que je vais déclencher, mais de manière manuelle, des campagnes d'optimisation par exemple de CRO, de la b-testing, ou est-ce que cette donnée est utilisée pour automatiser un process lié par exemple, dans notre cas précis, à de la personnalisation ou de la b testing Donc quel est mon degré, ma maturité en termes d'automatisation Est-ce que cette donnée, je la traite manuellement, ou est-ce que j'ai des process qui me permettent au sein de l'entreprise de, de la partager, de la retraiter et de, de l'utiliser L'objectif, il est, il est évidemment d'aller vers une, une, une donnée qui est partagée, une donnée qui est croisée, une donnée qui est automatisée. Euh, C'est pas, pas nous qui le, qui, le, qui le disons mais en gros si j'arrive à, à aller vers, cette, vers ce, ce point, cette espèce de cette maturité digitale en, en termes de first party, on estime, enfin, le BCG estime que ça permet de réduire de 20% les coûts d'acquisition et d'augmenter de 30% le, le, le, les revenus, toutes choses égales par ailleurs. Euh, en termes d'investissement et en termes de travail. Donc on voit là une direction sur laquelle on veut aller, utiliser cette donnée first party de manière complète et euh, derrière permettre son automatisation. Euh, ce paradigme, il existe depuis tout le temps et euh, ce qui change dans les éléments de contexte ces derniers mois, c'est que les éditeurs de solutions ont euh, travaillé pour permettre de d'utiliser de, de, de cette, inform cette information, de la croiser, de la, de la partager et de l'automatiser. Avant, on était sur des métiers. Là, j'ai pris l'exemple sur, bah, sur la suite Google. Euh, mais c'est la même chose si on regarde les mouvements en termes d'éditeurs chez, chez Oracle ou chez, chez Adobe. Cette, cette volonté de construire des suites pour faire parler les outils qu'on connaît tous au niveau, au niveau marketing avec la Google Suite pour, euh, pour les analytics, pour l'activation au travers d'Optimize ou d'autres solutions, et la partie plus technique, qui consiste à les récolter, travailler, retraiter, et, euh, et, et bénéficier d'outils euh, de machine learning, par exemple, qui nous, qui nous sert au niveau, euh, au niveau du scoring. Toute cette partie qui est un petit peu plus technique, et qui en général, est une partie dont les marketeurs n'ont pas accès, auxquelles les marketeurs n'ont pas accès. Donc l'idée euh, derrière ça, c'est de permettre, de rendre possible quelque chose qui l'était avant, c'est-à-dire que si on le souhaitait, on pouvait activer, faire un scoring utilisateur, le renvoyer pour, euh, pour déclencher une, un AB test ou une personnalisation, mais de le rendre beaucoup plus facile et de faire des ponts au niveau, au niveau, au niveau des outils afin de permettre au niveau métier que nous, on bénéficie de cette information qui soit retraitée et qui soit croisée au niveau des différents euh, des métiers. Euh, Là, on retrouve sur la partie cloud platform pardon, BigQuery qui est sur, la, sur le traitement, sur le, sur le stockage. On retrouve du machine learning qui, qui, qui, qui travaille sur les modèles euh, en deep learning ou en machine learning, peu importe, qui est utilisé pour le scoring. On retrouve tout ce dont on a besoin pour traiter cette information et la désilotiser et, et la rendre automatisable. C'était possible avant, euh, ça l'est beaucoup plus simplement aujourd'hui, c'était réservé avant à des grands acteurs qui avaient des, des capacités d'investissement et, et, et qui la capacité à mener des projets qui s'étalaient qui sur plusieurs mois. Aujourd'hui c'est rendu possible par la, la petite croix qui est dans le cadre de la Google Suite, un outil qui s'appelle euh, CRMint, qui est euh, un outil qui a été développé, qui aurait, qui aurait pu l'être par un partenaire, hein, mais qui l'a été par, par, par Google, mais qui est en open source, qui est un outil qui va faciliter le passage de l'univers du marketing, des, des, des outils du marketing, donc euh, de, de, de, du Google Analytics euh, ou autre vers le cloud où l'information va pouvoir être traitée et utilisée. Donc le, le principe il est simple, j'ai mes données, ma collecte de données qui se passe dans la partie marketing euh, sur la, la Google Marketing Platform, je les envoie via euh, ce petit outil qui est partagé gratuit et mis à disposition des utilisateurs, je les envoie vers, vers la, la, la, la suite euh, cloud. L'outil va également, va, va également permettre l'automatisation d'un certain nombre de traitements. Donc elle va automatiser et générer, euh, faire des, programmer des traitements au niveau de, de la cloud plateforme et il n'y a pas besoin d'y euh, euh, pas passer du temps. Et derrière, je la retrouve, je la remets à disposition de la, de la marketing plateforme, Analytics dans, dans, dans le cas présent, pour que cette donnée puisse être utilisée et activée au travers des, des solutions euh, de personnalisation, Optimize et autres ou campagne d'acquisition, puisque bien évidemment, cette, cette, cette information va être, va être utilisable au niveau également de la, la partie acquisition de, de la suite. Si on regarde un, un, cas, un cas concret, un exemple concret, euh, on, va retrouver, euh, on va retrouver nos différents outils. Donc euh, là, on est sur le cas d'un tour opérateur. Euh, on, on, a, on a trouvé un, via Analytics, via on, on a détecté un utilisateur qui est arrivé sur le site on sait par, euh, par la CRM par les outils par, la, par les informations qui viennent de, de, la, de notre outil de CRM on voit que c'est quelqu'un qui a déjà acheté un voyage pour des vols pour les US qui là, régulièrement achète des vols pour les US euh, on peut enrichir cette donnée là en l'occurrence avec un partenaire qui s'appelle TradeLab euh, on sait que cet utilisateur il appartient à un segment famille et qu'il euh, qu est intentionniste voyage, c'est des informations qui ont été collectées en sort partie. donc ça c'est une information complémentaire que je collecte sur, sur cet utilisateur, mais qui n'est pas obligatoire, hein. là je suis sorti de la first party, mais on, on pourrait très bien rester sur la first party... Euh on sait que par Google Analytics, cet utilisateur est venu et a activé un filtre pour, pour des vols Eco premium Donc je commence à avoir une, une somme d'informations sur cet utilisateur qui est importante. Alors derrière ça, il y a évidemment des centaines et des centaines d'informations complémentaires. C'est vraiment pour simplifier la chose. Ces informations, je vais, via l'outil qu'on a vu tout à l'heure, ou un autre outil de, pour une autre suite, la mettre à disposition de la cloud plateforme qui va me sortir un scoring. Euh, euh, via le modèle de prédictif que j'ai fait. Ce, ce scoring me va, être, va être calculé en termes d'espérance de, de, de conversion, donc quelque chose qui est euh, d'une du, masse d'informations, j'en retire un, un simple indicateur euh, qui, qui m'intéresse pour l'activation derrière. Cette information va être redescendue au niveau de Google Analytics il va la mettre à disposition des autres produits de la suite pour déclencher deux types d'actions. De, en termes de personnalisation. Une première qui est, euh, eh bien sur, quand, quand cette personne-là va arriver sur le site, au lieu de lui présenter une HP générique, il va avoir une photo de famille euh, qui vient d'arriver euh, aux États-Unis euh, et, et, et, et, et en dessous l'ensemble des promotions en cours sur, euh, sur ce voyage entre euh, France et États-Unis, entre Paris et Los Angeles par exemple. Donc ça va me permettre d'augmenter mon taux de conversion. Et le deuxième, le deuxième élément qu'on va, de, de, qu va décider d'activer en termes de, de personnalisation, c'est de, de dire que cette personne qui a une espérance de conversion de 0,8, ben elle vaut le coup d'être retargetée. Donc ça, ça va jouer, euh, ces informations-là vont jouer sur deux niveaux, ma politique on-site, je vais personnaliser son expérience, la compléter, et la, et la politique d'acquisition que j'aurai derrière avec un retargeting avec un investissement publicitaire qui va être accru, on va décider de, de miser sur cette personne et de personnaliser l'ensemble des visuels qui vont lui être proposés pour que, tout simplement, ben quand elle arrivera sur un site, ce soit un vol US qui lui soit proposé, une promo vol US qui lui soit proposée, pour augmenter nos taux, nos taux de, de, de retour vers le site et, et de conversion derrière. Ça, c'était des choses qui étaient possibles. Avant, elle, elle demandait des mois de, de, de projet. Aujourd'hui, on est en train de parler pour, pour mettre en place un dispositif comme celui-là de quelques semaines. Il faut choisir ces bonnes batailles. Et derrière, euh, euh, on est sur des process qui utilisent l'existant, les outils existants. Il n'y a rien de, à déployer entre guillemets. Et, euh, et on est sur des, oui, des durées de projet qui sont très très courtes en fin de compte. On, on réalise aujourd'hui beaucoup de... On est quand même sur... Il faut, il faut avouer que crm c'est un produit qui est relativement nouveau dans le cas de, la, de, la, de Google. Sur les autres suites, on a également ces ponts qui nous permettent d'automatiser euh, et de mettre en place ce type de process. On est quand même sur de l'exploratoire aujourd'hui et on est vraiment dans une, dans une optique de voir quel est le, le niveau d'atteinte qu'on a en termes d'objectifs sur deux axes. La baisse du coût d'acquisition et l'augmentation de la conversion. Quel est l'effet de la mise en place de ce segment, de ce traitement d'un segment en termes de personnalisation, qu'est-ce que je peux en gagner Est-ce que ça vaut le coup que je le généralise ensuite Donc on est, très dans un, on est, on est beaucoup dans un, dans un domaine exploratoire. On emmène euh, énormément avec, euh, avec différents acteurs. Là, j'ai pris... Donc là, c'est deux, deux, deux, deux cas qui sont en cours de... Qui, sont, qui tournent encore, et on a des, des premiers résultats qui sont, assez, qui sont assez prometteurs. Ça sera publié euh, sous peu. Hein. Euh, le premier, c'est dans le domaine du e-commerce, et, et le deuxième, euh, sur une deuxième bataille, qui est celui de la souscription. Donc deux domaines un peu différents. On, on en a un troisième qui tourne sur des leads, la génération de leads. Euh, ce que l'on voit, c'est que euh, l'impact de cette double activation de personnalisation on-site, site, on -site et euh, de, de, de personnalisation de la, la campagne d'acquisition hein, en termes de visuel et en termes de, en termes de choix des segments va impacter en termes de, au niveau du e commerce le, la, la partie euh, conversion euh, de manière très significative, 40%. Donc c'est très fort, hein, on est au-delà de ce que disait le BCG. Alors là on travaille sur des segments qui sont des petits segments, on ne travaille pas sur l'intégralité d'un site. Et en termes de, de coût d'acquisition, euh, on arrive à le faire baisser euh, de 20% en euh, se concentrant sur ceux qui ont le plus de chances de convertir. Donc, c'est double effet qui est, qui est intéressant. Euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, pour les banques, on a travaillé d'une autre manière. On a euh, travaillé à partir du scoring pour exclure un certain nombre de, de segments, de personnes qui représentaient une expérience de conversion qui était faible. Donc on a euh, mécaniquement une hausse de la conversion qui est très forte puisqu'on se focalise uniquement sur ceux qui ont une chance de convertir et on a une baisse du coût d'acquisition euh, très importante parce qu'on eh ne va pas investir sur des gens qui ont un es une espérance de conversion qui est faible. Donc c'est les deux leviers principaux sur lesquels on joue et le, le, le deuxième est, est quelque chose qui est souvent oublié mais l'exclusion d'un segment en, en politique d'acquisition amène souvent de très très bons résultats en termes de baisse du coût d'acquisition. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Euh, 15 minutes, c'est court. Euh, c'est des premiers éléments. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en euh, conclusion, on n'est pas sur du rocket science. On est sur des choses qui sont simples. On est sur des choses qui, sont, euh, euh, qui peuvent être mises en, en place en quelques semaines. On doit juste s'assurer qu'au départ, la, la donnée first party est bien là et qu'elle est correctement euh, utilisée, qu'elle est surtout désilotée. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On peut se voir sur le, sur le stand si vous voulez des informations complémentaires sur, sur ces sujets ou sur les sujets de l'optimisation de, de la conversion